Salut tout le monde, euh, la vidéo a commencé très bientôt, mais je voulais juste euh, vous faire part un peu là, du Blackfin Tuna. Euh, la vidéo a roulé, a roulé, a roulé, puis j'ai pas. Il y a des choses que j'ai oublié de vous dire. Euh, mais premièrement, le Blackfin Tuna. Euh, j'ai trouvé la description du Black Tuna. Et puis ça, c'était euh, une variété qui était fabriquée en Colombie-Britannique par euh, la compagnie 5 Star Organic. Et puis, euh, ils ont commencé ça, à donner ça pour, à des patients, pour côté médicinal, pour euh, donner un bon coup de THC à leurs patients. Et puis, euh, je vais vous dire que le black tuna, c'est euh, pas parce que ça sent le ton euh, que ça s'appelle comme ça, mais ça a été plus à cause de la façon dont ça a été commercialisé. Ça a été euh, vendu dans des cannes, euh, comme des cannes de thon, euh, dans des cannes de conserve. Donc là, ça, c'est le côté euh, ton et aussi, il euh, y a aussi le nom Black Tuna Gang. C'est une euh, gang de Colombiens qui étaient aux États-Unis, qui vendait du cannabis dans les années 70. Donc, une gang de Colombiens dans les années 70, aux États-Unis, qui vendait du cannabis. Puis la gang, elle s'appelait Black Tuna Gang. Donc, euh, c'est très fort. C'est un cannabis qui est très fort en taux de THC. Et puis, ce pas recommandé pour euh, les novices ou même les gens qui fument modérément. Euh, C'était très bon comme cannabis. Donc, on va poursuivre avec la vidéo. Ciao! Salut les boys, salut les girls. On est de retour. Donc, on est avec le Blackfin Tuna. Ou si vous aimez mieux le Black Tuna, c'est ce qu'on peut retrouver comme recherche là, sur Leafly. Encore une fois, merci à OG Puff official. Un rapper québécois qui chante en français. Euh, on peut le voir sur sa chaîne YouTube, Instagram. il y a plusieurs plateformes qu'on peut écouter. Là. Euh, ses cinq derniers singles. Donc, ses cinq dernières chansons. Donc, euh, allez l'encourager. Euh, donnez des pouces à ses chansons, à ses vidéos. Et commencez à suivre OG Pop officiel. Un abonné de Winman qui l'encourage beaucoup. En lui donnant là, euh, des superbes variétés, 4A, 5A, provenant du BC. Donc, euh, ça me donne beaucoup de matériel pour faire des vidéos. Et ça me rend de bonne humeur, fumer du cannabis comme ça. Surtout à cause de la qualité, des arômes, hein, des arômes, les terpènes, très goûteux. Euh, et toujours le petit goût gazi, le goût que je recherche tout le temps. Merci OGPOF officiel. On va zoomer un peu? Mm -hmm. Très, très, très belle cocotte. Euh, C'est moi qui l'ai déchiré. J'étais un peu curieux, là. Je voulais vraiment la sentir. Euh, ça sent tellement bon là. Euh, si je compare aux deux derniers produits que j'ai essayé. Le El Chapo OG. Et le Wedding Cake. Celui-là ici, là, il ne donne pas sa place. Vous voyez les trichomes? On les voit très bien. On les voit très bien. L'autre morceau, c'est pareil. C'est la même cocotte cassée en deux. Un instant. Et voilà. Ça, c'est bien, je pense. Des belles couleurs de mauve. Mais regardez les tricômes. Comment c'est blanc. Hein, sur le vert, là, les petits points le blancs. Oh my God. J'ai 56 000 crayons. Puis de tout ça, tout ce qui est blanc là ici, c'est ça les trichomes c'est dans le bout de ces trichomes là, là, qu'il y a des glandes euh, résineuses puis que tous les cannabinoïdes les terpènes sont dans ces petits points là écrivez moi dans les commentaires si je me trompe donc on roule ça en ensemble Salut tout le monde, c'est Winman, content de vous voir. Aujourd'hui on va ouvrir un paquet du facteur. Euh, je me suis commandé ça là, euh, au début du Covid, j'ai pris panique, je me suis, j'ai dépensé beaucoup d'argent à la SQDC. Euh, c'est tout des vieux produits, c'est pas des nouveautés. J'ai vraiment hâte de voir la date d'emballage. Euh, Est-ce que c'est des produits populaires que j'ai achetés qui ont un roulement ou c'est vraiment une production depuis un an et puis qu'il euh, y a juste moi qui est intéressé à voir ces produits-là. Donc, c'est toutes des vidéos qu'on a déjà vues chez Weedman. Donc, on va pouvoir les refaire. Euh, ça va être des vidéos 2.0. Euh, Weedman amélioré avec un peu là, ma nouvelle habitude de faire, mon nouveau décor. Donc, c'est la dégustation numéro 40 grâce à OG Puff officiel. C'est la troisième variété là, cette semaine que j'essaie de OG Puff. Il va en rester une quatrième. Donc, la troisième, là c'est le Black Fin Tuna. Un gros merci à OG Puff officiel. Elle est sur son Instagram, sur son compte YouTube. C'est un rapper québécois. Et puis, présentement, là, il a fait cinq nouvelles chansons. Allez voir ça. Puis, il y a plusieurs façons d'écouter ces chansons. Euh d'autres plateformes, là. donc allez voir là, ça sur Instagram, parlez-vous en privé, il va vous répondre pour euh, plus d'informations sur son nouveau mini-album, de OG Puff officiel. Merci, c'est du 4A, 5A. Euh, grâce à lui, je fais des vidéos. Euh, grâce à lui, ça m'encourage beaucoup. C'est des cannabis qui sont supérieurs à tout ce qu'on peut retrouver à la SQDC parce qu'ils ont plus de goût. Hein? Le goût, ça vient dans des terpènes. Et euh, c'est comme du Rockstone, Pink Kush, euh, Purps. C'est tout des, des du cannabis comme ça. Euh, OGPOF officiel connaît euh, mes arômes préférés, mes terpènes, et puis on appelle ça Gazi, hein. euh, c'est un peu l'arôme le, le, le, le, le, que j'adore. On a même ça, j'ai été faire des recherches sur les flis. euh j'ai par contre pas été capable de trouver Black Fin Tuna, euh, j'ai été capable de trouver Black Tuna, et puis en regardant la description du Black Tuna, euh, j'ai réalisé que je connaissais cette description-là. Et puis que je l'avais déjà lu. Et je me rappelais que j'avais déjà aussi fumé euh, des produits tuna. J'ai fait des recherches sur Go, sur YouTube. Et j'ai réalisé que j'ai déjà fait le Bluefin Tuna Couch. Grâce à Tristan, vidéo 152. Et j'ai aussi fait le Dead Tuna Grâce à Dan, vidéo 144. Pour ces deux vidéos-là, le Bluefin Tuna Couche et le Dead Tuna, je n'ai pas été capable non plus de trouver ça sur les flics. Et j'ai tous les deux pris la même description que je vais vous expliquer encore avec le Black Tuna pour le Black Blackfin Tuna que je fais en ce moment. Là, je sais, je t'ai perdu. Ça, c'est du Blackfin Tuna. Je ne l'ai pas trouvé sur Internet, sur les flics Je vais t'expliquer le Black Tuna. Blackfin Tuna, F-I-N-N. Je te dis Black Tuna. Donc, on va arrêter ça, là. Donc, le Black Tuna, c'est fait avec le Hiriwana. OK? Hiriwana. Hiriwana. Et le Lamb's Bread. OK? Le pain d'agneau. Euh. Gugazi. Euh, J'aime mieux le, celui d'hier. Le.. Oh my God! Le wedding cake. Le wedding cake, c'est mon préféré des trois dates. Euh, le El Chapoji était tellement fort que malheureusement, il va être le deuxième. Puis Celui-là, c'est le troisième, mais c'est tout proche, proche, là, ok. J'ai fumé un joint de ça, il y a deux heures, une petite aiguille. Euh, Je n'ai pas été capable de me fumer deux joints, une petite aiguille. Donc, j'avais un petit peu une, une idée là, de, du, de, du produit. Donc, le Blackfin Tuna, c'est quand même mon troisième préféré dans les trois que j'ai essayé euh, dernièrement. Donc, le Eriwana, euh, ça vient du Petrolia Edstache et du Killer New Heaven. Puis, le Killer New Heaven... Euh, ça, ça a été fait là, dans une euh, dans un état, aux États-Unis, depuis plusieurs générations. Puis, je pense que ça a été fait, euh, dans le fond, illégalement. Là, au Kentucky, dans l'état du Kentucky, aux États-Unis, pour le Killer New Haven. Donc, tu prends le Killer New Haven avec le Petrolia Estache, -est -est ça va avoir le Iriguana. Puis, si tu prends le Iriguana avec le Lamb's Bread, ça va avoir le Black Tuna. OK Et puis, le pain d'agneau, le lamb's bread, on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus. Ça a été fait en Jamaïque et puis, il paraît que Bob Marley euh, en a déjà fumé. Donc, euh, c'est un peu l'histoire du black tuna. Je vous ai parlé, euh, je ne sais plus si je vous en ai parlé, hein, des 28 grammes d'Afria avec les noms super bizarres. Là. Euh, je me suis commandé le bain oui. Euh, la raison pourquoi je me suis commandé ça, c'est parce que quand on regarde la description pour savoir la variété du ben oui, mais c'est du Headstash et Afria. Est-ce qu'il faut du Edstash, Afria Je pense que oui, avec le Hawaii Heartbreak de Riff. Et puis, j'adore le Hawaii Heartbreak de Riff. Donc, je me demande si ça serait peut-être le même produit, euh, peut-être de qualité peut-être inférieure ou peut-être de qualité similaire. Euh, J'ai vraiment hâte de recevoir mon produit 28 grammes de Afria, mais euh, ben, puis c'est pas Afria, hein, c'est Afria. Mais Afria a donné, ont donné une marque de commerce, euh, un brand, hein, un brand, ça s'appelle Petite Puff. Euh, allez, vous connaissez la brand 3,5, et demi. Là, il y a le brand Petite Puff. Puis là, Petite Puff a son sativa, Petite Puff a son indica et son hybride donc moi j'ai acheté l'hybride le ben oui c'est vraiment ça le nom là je me suis acheté un ben oui il est seulement disponible en, en, en ligne les trois produits afria les trois produits tite pas 28 grammes à 149,70 150 dollars sont seulement en ligne Seulement sur le site internet de la SQDC. Je pense que c'est le temps d'ouvrir le produit que j'ai reçu du facteur. Hein? Toutes des variétés là, euh, qui sont depuis un petit bout à la SQDC. Mais j'ai vraiment hâte de voir là, la date d'emballage. Pour commencer, le Sensi Star de Dubon Select. Ça, l'histoire du Star de Dubon Select. Euh, J'avais acheté ça à cause des abonnés qui m'avaient dit, « Va l'acheter, va l'acheter. » Il était à 27% de THC. Tout le monde capotait. C'était vraiment, là, euh, c'était le plus élevé. Et puis là, comme que j'ai? 15. Oh, my God. 15, OK. On va regarder la date d'emballage tout de suite, tout de suite, live. Il y a 15 ans. Ça, là, ça devait être des magasins. puis là, on retournait ça à l'entrepôt. Je sais pas, man. Ben. 2020. 8 janvier 2020. 15%. C'est pas pareil comme 27. Donc, qu'est-ce que le facteur m'a apporté? Hey, J'en ai acheté. J'ai tellement dépensé à cause du COVID. J'ai pris panique. Je pensais que la SQDC allait fermer. Je savais qu'il n'y allait pas être backorder » parce que je sais que les compagnies ont beaucoup de cannabis. Euh, puis ils ne sont pas capables de le passer parce qu'il n'y a pas assez de succursales. Oh, oh, oh, oh, je pense que ça, c'est une nouveauté. Un Sensi Star de 7 acres. Euh, je vais comparer les deux Sensi Star. Donc, euh, le Sensi Star de 19, 7 acres, 19,7% THC, donc euh, plus fort mars 2020, 19 mars 2020, donc euh, le 8 janvier ça fait quand même 5 mois, on avait déjà parlé dans une vidéo précédente que peut-être mettre une date euh, peut-être d'expiration de 6 mois, euh, qu'est-ce qu'on veut dire par date d'expiration, peut-être retourner les produits à la compagnie pour qu'elle en fasse des joints préroulés et puis que euh, qu'elle en fasse des joints préroulés, prends ton cannabis de 6 mois, fais des joints préroulés, Fais du H, fais ce que tu veux avec ça. Mais donne pas ça au, au, au client. Donne pas ça au client. Le cannabis, il s'assèche. Il s'assèche dans le pot de, de, de, de plastique. Et puis même avec un Boveda, là. Non. un troisième produit que je me suis acheté à l'SQDC, là, le facteur m'a apporté là, du AK-47. Ça, du AK-47, euh, je pense qu'il y avait un produit, l'Atlantide, Atlantis, français, anglais, je me trompe qui était du AK-47, puis je pense qu'ils ont sorti un AK-47, qui est du AK-47. EXO ont deux AK-47 sur deux différents noms. Je pense que j'avais appelé à la SPD, à la, à chez EXO, et puis ils m'ont dit qu'il y avait une genre de 10% de différence. Je ne comprends pas que ce soit encore là les deux. Je pensais que peut-être qu'il aurait écoulé le vieux pour garder le nouveau. Donc, qu'est-ce qu'on a ici comme taux de THC 18.18, ,18. donc euh, c'est quand même bien. En euh, haut, 18, moi, je suis content. Pour la date d'emballage, là. Oh, oh, oh! Tabarnak, man! C'est pas nouveau, ça, man! Juillet 2019! 2019 07-02. Le mois, c'est bien ça, là, hein? Hey man, 2000, juillet 2017 man, 2019, il écrit pas pareil les contenants, come on man, ça va être sec ben red. oublie ça man, plus capable là, plus capable man, on, on a ça sous caméra là, on a ça sous caméra là, écoute, ça n'a pas de sens man. Ah, du coup, tu ne le vois pas. 2019, 07, 02. Comment, on, on est le 22 mai 2020? Comment, man? Hé, hey, 02, là, c'est 2 juillet, là. Dans cinq dans semaines, il y a un an. Ça n'a pas de sens, man. Ça n'a pas de sens. Ok, qu'est-ce que le facteur m'a apporté Qu'est-ce que le facteur m'a apporté Il m'a apporté un chocolat à 15.4. Chocolat d'Aurora. Euh, le goût, euh, c'est pas un goût que je tripe beaucoup, mais euh, dans le temps que c'était illégal, j'avais acheté du chocolat, puis c'était la première fois de ma vie que j'avais eu du 4A. Euh, ça faisait 10 ans que je fumais du M39. Après ça, j'avais changé de pocheur. Puis là, il me vendait des produits exo. Puis là, à un moment donné, je chialais, je chialais. Puis là, j'ai été m'acheter une poutine italienne. Euh, puis là, je commence à parler avec la femme qui fait ma poutine italienne. Puis là, je dis que mon pocheur, c'est de la merde. Elle me donne un de téléphone. Le gars, c'est un anglophone. Il s'en vient chez nous. Il me vend du chocolat. Puis il y avait 3 quatre sortes de 4A. Moi, je commence à freaker. Je commence à capoter, man. Je commence à poser trop de questions. Le gars, il a même pas ça. Je pose des questions, là. Il est revenu deux, trois fois, il n'est plus revenu. Euh, hey, les 3,5, là, c'était 20, 25 pièces. OK, un 3,5, c'était 20, 25 piastres. Tu avais 20, 39. OK. Non, il me demandait pas ça, 20, 25 pièces. Non, il me demandait pas ça, 30 pièces. 35 pièces 3,5 grammes. Je dis, man, c'est une tu Là, je leur regardais dans les yeux. Je dis, man, comment, man, je t'en achète plein. Plein, je l'ai appelé trois fois en... en trois semaines, tu sais. Euh... fait que j'étais voir la femme de la poutine. J'ai dit, qu'est-ce, il vient plus, il, ça marche plus. Il dit, non, tu poses trop de questions. J'ai posé des questions sur le cannabis, man. J'étais trop passionné. Fait que je sais que là, puis ça me donne un bon buzz. Euh... ça, ça fait sûrement partie de mon top 5 sativa. Je sais, beaucoup de monde veut que je refasse des top 5. Je vais me préparer. Écoutez, les top 5 que j'ai fait pour la première fois de ma vie, il était parfait, il était vraiment c'était les top 5, parfait parfait. Puis après ça il y a eu les awards canadiennes, ils ont tous dit les mêmes affaires que Winman, Tangerine Dream, meilleur sativa, euh, Pink Kush, meilleur Indica, puis ils ont mis le Rockstone, Broken Coast, meilleur hybride. Les trois que j'ai donnés, ben je capotais. Puis euh je sais qu'il y a eu, un, vous, appelez, vous savez, il y avait un sabotage. Un sabotage dans le top 5 Winman. Oui, parce que il y a, la, la SQDC avait enlevé euh, avait enlevé le sweet, le sweet skunk de Dubon Select. Puis je pense qu'il avait enlevé un autre produit. Puis là, c'est pour ça que le Rockstone est tombé premier. Hey man, c'était incroyable, c'était incroyable. Euh, chocolat, c'est un, un goût... Euh, Cacao, café, hein, c'est carrément ça. C'est terreux. C'était terreux. C'est vraiment terreux. Euh, oublie ça, au chocolat café. C'est vraiment terreux. Pour moi, c'était terreux. Mais un bon sativa. Combien qu'on a dit le taux de THC? 15.4. 15.4. Date d'emballage. Date d'emballage. On va en trouver. 21 octobre 2019. 21 octobre, c'est déjà 7 mois. Bonne chance. Bonne chance. J'espère que tu vas être là hein, pour cette vidéo-là. Mais c'est-tu la peau d'Exo de la SQDC? Moi, je pense que c'est la peau de la SQDC. Bon. Qu'est-ce que le facteur m'a apporté? Il m'a apporté un Blue Dream. Un Blue Dream de Aurora. 16.3. Mais je sais qu'Aurora Blue Dream... Euh, je ne pense, pense pas qu'on peut avoir 25% avec le Aurora Blue Dream. Hein. Ce qui est très intéressant, c'est là que j'ai un Blue Dream d'Aurora. J'ai un Blue Dream de Bob Marley. Marley Vert. Hein, Marley Vert. Qui n'a pas été ouvert encore. Et... J'ai commandé un 28 grammes Blue Dream de G Grassland. Hein? c'est ça? C'est ça? Écoutez, je vais avoir trois Blue Dream euh, dans à peu près 5 jours. Donc, euh, ça va être très intéressant de comparer les trois Blue Dream de trois producteurs différents. Euh, que le goût est complètement différent les uns des autres, on sait que Tokyo Smoke ont leur Blue Dream, euh, Tokyo Smoke est une compagnie du producteur Canopy, je me rappelle plus du nom exact, là. je sais pas si c'est le Rise euh, de Tokyo Smoke qui représente le Blue Dream, mais hein, toutes les compagnies qui font pousser du Blue Dream, euh, j'imagine que c'est une plante là, qui donne une grande productivité, qui est rentable euh, en fait de volume, en, temps, en fait de temps, hein, le temps que ça se produit. Il y a certaines plantes de cannabis là, qui prennent plus quelques semaines de plus euh, à pousser, à fleurir. Euh, fleurir, hein, c'est la buds, hein, c'est ça la fleur. Donc le temps c'est de l'argent si le cannabis peut être coupé euh, plus rapidement pour pouvoir en planter d'autres. Donc je pense que le Blue Dream là, ça doit être une plante là, comme ça, euh, qu'on obtient le cannabis rapidement avec un gros volume. Donc c'est pour ça que toutes les compagnies veulent mettre leur petite touche à leur Blue Dream pour essayer d'avoir une part de marché de ce produit qui est dans toutes les compagnies. Donc euh, le facteur m'a apporté encore là deux produits, donc euh, deux produits qui sont quand même très intéressants, on va y aller avec, on va y aller avec, on va y aller avec, le Tangerine Dream de San Rafael, oui mesdames et messieurs, le Tangerine Dream ça fait un an et demi que je ne l'ai pas essayé, euh, j'avais acheté un 15 grammes euh, dans la première semaine de la légalisation du cannabis, à la SQDC, il n'y avait plus rien disponible, hein, on sait, que c'était tout, tout, tout euh, back order. c'était euh, comment ils appellent ça, là, pas disponible, en tout cas, euh, c'est pas disponible, bon. Et puis, euh, j'avais pas aimé ça, mais là, le, le, le goût d'orange m'avait tombé sur le cœur. donc je me suis procuré un 3.5, et puis c'est un Sativa là, par excellence, vraiment efficace, euh, qui se démarque, là, vraiment avec un goût, là, vraiment D'orange, là, citrus, tangerine. Ah, oh, 10,72. Oh, que ça va mal à la... avec le facteur. Oh, que ça va mal la... avec le facteur. Et euh, quand on parle, là, de, de la date d'emballage, 2020, au mois de mars, le 11 mars 2020. Donc, euh, déçu par euh, le taux de THC du Tangerine Dream, déçu avec la date d'emballage de EXO AK-47. Euh, ici, j'ai eu 15% pour le taux de THC pour le Senti Star. Euh, 15%, on va dire que c'est correct, mais c'est à cause qu'on avait eu déjà eu 27%. On passe de 27% à 15%. Euh, ça fait déjà plus d'un an de ça. C'est quand même assez loin là, dans ma mémoire. Mais je me rappelle que le 27 était pas aussi efficace qu'un bon 23 là, de Pink Cushion raphaël Donc, un 15, ça va être quand même assez léger. Donc, surpris par euh, le taux d'ici. Euh, déçu par le... Date d'emballage de EXO. Donc on voit ici, c'est c'est pas parfait là, euh, quand on commande ce facteur. Mais quand on va en succursale, est-ce qu'on est capable de se trouver euh, 6-7 produits euh, de notre choix? Souvent, peut-être pas dans une succursale. Peut-être que maintenant, les succursales sont plus euh, renflouées. Hein? Il y a plus de variétés. Euh, quand le client arrive, là, il ne va pas juste choisir le pingouche de San Rafael. Il va aussi prendre peut-être le Awired Break, un produit Grill. Euh, peut-être qu'il y en a qui ont économisé et peut-être une fois par saison, une fois par lune. On va se payer un produit Broken Coast. Où, euh, etc., etc. Il y en a plus. Il y a plus de variétés, plus de choix. Euh, beaucoup, beaucoup de joints pré -roulés. Il y a maintenant le H. Et on sait hein, aussi qu'en Ontario, en Ontario, ils ont maintenant la Rosen, hein, euh, qui s'appelle la Live Rosen, 120 dollars pour un gramme, euh, 71 de THC. Donc, on parle pas là, de oh, « je veux du 23, je veux du 23 71 ». 71 de THC, c'est vraiment, il euh, faut vraiment fumer ça là, en micro-dose. Euh, Winman, c'est trop fort pour lui, c'est trop, euh, c'est désagréable. Euh, c'est vraiment trop fort pour moi. Donc, il vous reste un produit, il va me rester un produit à vous présenter euh, que le facteur m'a apporté. Euh, ça m'a vraiment coûté cher. J'ai vraiment euh, pris vraiment euh, beaucoup d'inventaire là parce que je voulais vraiment être sûr de rien manquer à cause de la pandémie coronavirus. Et pour terminer, le facteur m'a apporté le produit vedette de Zenabis Global, Zenabis. Un produit de Namasté, le Ultra Sour de Namasté. Produit par excellence <coughs> euh, côté Sativa pour Namasté. Le prix euh, du Ultra Sour a baissé. Euh, il était, je pense, à 32 dollars et, et 60 environ. Euh, maintenant, il est baissé de 3 dollars. Il est rendu à 29 et 60. Euh, petite baisse de prix. On va le prendre, on va le prendre. Mais le Ultra Sour de Namasté, quand j'avais commandé ces produits-là, ils étaient tout humides, humides. était tout humide, trop humide. C'était la seule et unique fois de notre vie. Euh, Peut-être la deuxième. Mais c ça a été les produits les plus humides de l'histoire de la SQDC, trop humide, j'ai croisé des gens euh, sur Instagram qui me disaient que c'était l'humidité parfaite, je suis euh, contre ça, il euh, y avait de l'eau dans mon cannabis, hein? l'humidité c'est de l'eau, euh, après avoir séché un peu j'ai perdu du poids, donc j'avais été déçu, vraiment hâte d'ouvrir ça, euh, voir là, si euh, l'humidité est correcte. Ça a été bien, j'en achète deux pour avoir un 7 grammes, pour pouvoir le peser. On sait que ma balance n'est pas euh, faite pour les petites euh, quantités. 20% de THC. Donc c'est mon meilleur euh, taux de... On finit avec le meilleur taux, c'est pas excellent. 20.0. 20.0. Donc euh, toujours intéressant. Ultra sour, As tu veux, j'ai lancé des fleurs. Il me renvoie un beau taux de THC. On se croise les doigts pour la date d'emballage, mais c'est certain que la date d'emballage va être super bonne. Pourquoi? Parce que les produits Zenabis Namasté étaient indisponibles depuis plusieurs semaines. J'étais très inquiet pour la compagnie. J'en parlais beaucoup sur mon Instagram. À tous les jours, je parle de Zenabis dans ma story. On sait que le prix de l'action a baissé jusqu'à 5,5 sous. Et là, Zenabis ont mis beaucoup d'inventaire. Euh, là, quand j'ai vu qu'il y avait plein d'inventaire, j'ai acheté le Ultra Sour. Donc, euh... hey, j'ai quelque chose à vous dire. Euh... Je suis un peu gêné de vous le dire. Là, je ne suis pas le service à la clientèle là, de Zenabis Namasté. OK. Je suis actionnaire. J'ai acheté des actions de, de Zenabis. Donc, euh, peut-être que je suis de demain, peut-être que je vais les vendre, mais euh, présentement, j'ai l'intention de les garder euh, pour deux, trois mois. Hein, on sait que des actions, ça s'achète en une minute et ça se vend en une minute en général. En général. Si personne n'en veut, t'accompagner mais tu ne pourras pas la vendre. Donc, il faut que tu baisses ton prix, hein, pour que le monde veuille t'en acheter. Donc, euh, Zenabis, euh, je suis actionnaire de Zenabis. Donc, euh, tout simplement. C'est un coup de gambling, c'est vraiment du, du, c'est de la loterie, hein. Quand on achète une action, là, euh, en, en, à 7,5 sous, c'est le prix que j'ai payé, euh, c'est de la loterie c'est de la pure loterie euh, c'est du gambling ok ok c'est du pur gambling ok c'est une compagnie qui a des dettes euh, c'est une compagnie qui a des ventes euh, c'est du pur gambling c'est c'est pas euh, un investissement euh, garanti ok loin de là loin de là ok je suis vraiment content là que vous soyez au courant euh, même qu'aujourd'hui, là. Je... Écoutez, la bourse s'est rendu fou, là. le cannabis, il, il commence à remonter. Je suis en train là, de, de faire des folies. Là. Je ne sais pas quest ce qui va arriver. Euh... Je, je sais pas quest ce qui va arriver, là. Euh, le cannabis s'est rendu, rendu fou. Demain, euh, demain c'est vendredi. Non, c'est aujourd'hui vendredi, hein? Aujourd'hui, aujourd c'est vendredi. My God, j'aurais aimé ça qu'on soit jeudi. Mais c'est pas grave, on va avoir une journée de congé plus rapidement. Donc, euh, on revient, on revient, on revient, on revient. Donc, euh, je suis vraiment content euh, du facteur en général. Euh, on a fini sans beauté avec le Ultra Sour. On n'a pas regardé la date d'emballage. Date d'emballage, date d'emballage. 23 mars. J'aurais pensé que ça aurait été avril. Autant avril. OK, 23 mars, 23 mars, 23 mars. OK, 23 mars, c'est bon. 23 mars, c'est bon. Parfait. Donc, il me reste deux trois puffs à, à fumer avec vous. Un gros merci à OG Puff officiel, le rapper. Il a fait cinq nouvelles chansons. Allez voir ça sur YouTube. Euh, il y a des vidéos. Euh, son Instagram, tout ça. Il fait des, des stories, tout ça. Je le vois des fois. Euh, il fume un joint. Il dit bonjour à tout le monde. C'est lui qui m'a donné ça, ce pote-là. Un gros merci à tout le monde. Donne un pouce à la vidéo. Et puis euh, va sur mon Instagram là. Il y a toujours là, un petit concours à aller voter. Tu peux sur ma story. Alright les boys. Child. Bye les girls aussi.